So good to be true. Can't take my eyes off you. <laughs> All right. Good morning, everybody. Bonjour à Youtube, bonjour à Facebook, bonjour à la reine Nadège, bienvenue sur ma page, que la force des ancêtres soit avec toi. Je crois que vous connaissez comment vous connectez sur mon YouTube. Attendez, je dois faire un message. Et vous Bonjour la reine Laura. Donnez-moi les cœurs s'il vous plaît. Vous savez que j'ai fait les bonnes choses dans votre vie. Vous savez. Just be true to yourself, you know. Bonjour la reine Esther. Je vais regarder ton téléphone. J'ai un message. La cloche et le baffe. S'il te plaît. La reine Norita, bonjour. YouTube, bonjour, bonjour euh, Joël. Bonjour la reine Marie-Ema. Bonjour la reine Michal. Bonjour la euh, reine roi Kafak. un moment d'intimité Bonjour le roi William, j'ai très bien dormi. Merci. merci pour les cœurs, merci le roi William. Bluetooth mode. Bon, je vais mettre de la bonne musique d'abord. creuser dans votre cœur je mets ça vous allez vous lever vous allez danser chanter comme si tu as trouvé un billet de 10 euros dans ta poche comme si tu as trouvé 1000 fois dans ta poche alors que c'était pour toi hein? c'était ton argent <rire> Si vous aviez oublié quelque chose, ça vous revient. Si on vous a parlé la nuit, on a dit faire comme ça, faire comme ça, c'est parti. Tu t'es réveillé c'est parti. Tu as oublié. Récupérez vos idées maintenant. Recevez les idées. Travaillez énormément et vous êtes fatigué. Bonjour la reine Aline. Pour l'amour dans votre cœur. Tout ce qui vous a été volé, mariage qu'on a volé, vos enfants qu'on a volé, la reine Nathalie, bonjour. Esprit, mon qu'il qui a qu y en a parmi vous, tu étais jeune, tu es tombé enceinte. Pas peur. Ce que ta tante allait dire, tu allais, tu as voté. C'était des jougs. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne n'en a pris suivi. Tu très peur de cette personne-là. les a vus comme une figure féminine ou bien une figure, une figure maternelle, voilà. Et la personne t'a trahi intensément. Donc, et on se en train ton cœur, on a planté la, le déson, de bouteille, on a tiré. Bonjour, la tu as eu mal. Il va falloir que je laisse cette douleur partir. vous êtes connectés mais vous ne donnez pas les cœurs sur le milieu mettez les tous comme ça certains d'entre vous vous venez de commencer une nouvelle relation et vous êtes en de voir comment vous allez vous séparer d'adolescence qui sont en train de vous bloquer maintenant pour votre relation. Je vais sonner cette cloche, vous allez laisser cette peur partir. Vous devez faire confiance à nouveau. Vous n'êtes plus la même personne. Tu as changé. Tu es devenu spirituel. Tu pries maintenant. Tu connais ni les énergies des gens. La brique, si tu déposes, tu prends ça, tu déposes, tu prends les quais, tu prends le, tu, tu mesures les angles, là où tu ne veux pas, tu dis. Il y a un mur qui a les trous. Tu es en train d'apprendre à fermer les trous. Je te vois aussi, peut-être. Tu vois, souvent quand tu prends le maïs qui est un peu gâté, non Quelques grains sont bien, quelques... les... là-dedans il y a les grains qui ne sont pas bien. Donc l'esprit me montre que vous êtes en train d'apprendre à enlever les grains qui sont mauvais. passé, il nous donne aussi la clarté sur votre passé. Tu arrives à voir les erreurs que tu as commises dans le passé. À te rendre compte. Amen. Amen. Merci de faire de moi une autre femme et une mère spirituelle. Amen. Vous allez commencer à enseigner aussi les gens. Je ne sais pas si vous avez oublié. Si quelqu'un entre vous a oublié le lavage, qui prend le lavage pour ses enfants? Lavez vos enfants. Donc on allait à l'eau dimanche, on était à l'eau hier. Ceux qui n'ont pas pu faire les, toutes ces cérémonies-là, vous pouvez vous rattraper aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens dans la nuit, on leur a dit de faire un point autre aujourd'hui. C'est la reine Annette. Merci pour ces environnements. Pourquoi ceux ce pas connu avant? Tout arrive toujours dans le temps divin. Tout. Tout. Peut-être que si tu me rencontrais à cela 5 ans, tu allais passer sur moi, tu as dit que regardez-moi la fille là. C'est déjà des chapeaux qui porte comme ça tu n'avais pas encore bien souffert Et... excusez-moi ma part là c'est grave la souffrance ne t'avait pas encore touchée c'était là tu crânais Ma reine Sophie, ça fait une semaine que tu me connais. Et tu vois les merveilles déjà. C'est super. Beaucoup d'entre vous, écoutez, saisissez ce qui a ce est en train de se passer. Mais c'est très touchant. J'ai été transformé beaucoup, ma reine. Je vous dis pleinement merci. Je prie que le Seigneur vous fortifie. Je reçois. Amen. Amen. La reine Anne Arlette, depuis deux semaines que je te suis, merci pour les enseignements. Merci la reine Arlette. perdu vous sentir seul mm -hmm. il a fallu que tu te tu le pied pour me connaître par ta soeur la reine Hortense <rire> yes la reine, je merci le Seigneur pour ta vie merci Seigneur pour la vie <rire> pour ma vie merci Seigneur pour mon fils rosaire les enfants futurs, je vais sonner cette cloche et je veux que vous voyiez en fait tous les trous, tout ce qui manquait dans votre vie. Genre, je n'ai pas ça, je n'ai oh, j ai, j ai, je suis une femme, je ne peux pas faire tout seul. Il faut d'abord que je me marie avant de le business. Il faut d'abord que je, je tous les il faut d'abord là. Partie, tout ça tous ces mensonges sont de vous maintenant les peurs peur d'être seul peur de rose dans, dans le business si une femme en bas là où oh, j'ai pas vivre là bas je serai seul tout des peurs là j'enlève Vous connaissez maintenant ce que vous devez faire. Certains d'entre vous, c'est aujourd'hui que vous commencez. D'autres, ça fait à trois mois. Et vous savez que c'est tout un processus. Mais seulement je n'ai pas un peu accentué Donc on a des séances de méditation euh, Tous les vendredis à 21h Donc si vous êtes intéressé Vous écrivez en inbox On a des séances de méditation Tous les vendredis Et c'est 15 000 francs CFA le mois En euros c'est 25 euros le mois Et si vous avez raté on peut Tous les enregistrements sont disponibles pour les écouter à nouveau L'apparence, beaucoup d'entre vous, vous êtes négligés. C'est pas de votre faute. Là, vous avez parti pour coiffer aujourd'hui. Vos habits que vous avez gardés pour aller à l'église avec dimanche là. cheveux il y a une youtube qui dit voilà wow, merci tu as vu mes cheveux j'ai vu tes cheveux la reine de judica elle merci merci inspirant nouveau laissez partir vos vieux vêtements là laissez partir laissez c'était d'entre vous vous devez apprendre à faire une nécom à nouveau Repartez partage commencez vous, vous avec les petits petits trucs là 1000 francs, 2000 allez dans les primates, vous achetez les tout moins chers, vous commencez avec ça. Ça va pour vous redonner l'envie, bientôt vous allez acheter des trucs mac. C'est un autre, vous allez vous coucher pour dormir. Pour, pour il vais sonner la cloche ici. Quand il va sonner, hein, les femmes coquettes là vos habillements qu'aucun coquette là sorti, sortir. Ok. Voilà. J'enlève tout habit sale. Selon Zacharie chapitre 4, verset 3, 4, 5. Tout vêtement sale qu'on a mis sur vous. Quand je saute ceci, je commande à je commande à Satan, je le chasse, je le répudie. Satan, je te répudie de la vie de ses enfants et enfants de Dieu. Non, ne vous aime pas. il faut que tu t'habilles encore bien, tu mets le rouge à lèvres. Il Faut que je, je cherche comment on va bloquer la fille. Faut que je cherche comment on va la bloquer. Pourquoi elle encore belle? Allez même faire un petit shopping aujourd'hui là. Mais c'est un habit, tu achètes, mets ça sur toi comme bien. Tu ne tombes ça comme ça là. Votre mère était très jolie, votre mère ça bien. Mmh. Votre mère me dit de vous dire qu'elle n'était pas. <rire> La mère de quelqu'un me dit ça, elle était dit que elle n'était pas une laide femme. Donc il faut que vous arrêtez ça. Quand le s'est dit que oui, tu es l'enfant de qui Sérieusement. <rire> j'ai compris, j'ai dit, tu as compris, j'ai dit, j'ai dit. les photos des. Tu vois les anciens, les anciens photos, ils, les, ils partaient tous sur le photographe, ils arrêtaient la fleur comme ça là. Je vois en fait une photo de ta mère, où elle était sur le photographe, elle avait arrêté la fleur comme ça. Elle te pose ça là. Elle me dit que tu prends cette photo, tu regardes comment elle était belle. En fait, même ma mère me là, tu vois. J'ai compris maman. maman elle the alors elle s'est et ça photo de la, derrière, ou la photo de Flo <inaudible> thank you dear Precious. thank you merci pour votre témoignage hello good morning I thank God for the day I fell on your page. It's been two weeks now. Remain blessed. Thank you. Ça vous <laughs> fait rire, non? Mесьes vos pères, allez prendre les. Vous allez voir les pantalons par téléphone que vos pères portaient là. Vous pensez que vos pères étaient lers? Muff. Ne vois pas parce qu'il est vieux maintenant, mais. les habits traditionnels. Euh, dans la boutique de Gounamou, ça dit on vend spécialement les vêtements traditionnels. Donc on va faire une boutique euh, virtuelle aussi pour ça. Il y a tellement d'habits traditionnels, tellement quand vous voyez un rêve, il y a même une laïe. Elle me disait voilà, elle a rêvé c'est vu. Elle m'a vu, vu mon habillement, elle a vu sa pâble donc. Dans les habits que moi-même je porte, ils m'ont donné les instructions. Je vais mettre ça en vente aussi. Est-ce que vous savez, le Seigneur m'a parlé des, de, de le code de Joseph, le, code, le vêtement de Joseph. L'habit, on ne sais pas qui a dit que l'habit ne fait pas le moine. Eh oui, Corinne, merci ma reine. Après avoir reçu vos enseignements, j'ai reçu ma demande en mariage. Nous sommes en train de faire les préparatifs. Eh oui, connectez-vous au mariage. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amen. Oh. Nous bénissons ton mariage. Pasteur Aline, bonjour. La reine Aline Bindele. Avant, je m'appelais pasteur aussi, pasteur Jocelyne. Maintenant que j'ai découvert que je suis une reine, je pense que reine a pris le dessus, je suis pasteur. C'est pour bon ça Rien n'a pris le de dessus. que si vous pouvez entendre l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus qui est déjà mort et qui est ressuscité, vous devez aussi écouter quand il vous parle aux ancêtres. Quand Jésus est parti à la montagne pour la transfiguration, il a eu à côté de lui, celui qui avait été emporté là. il y avait Elie et je pense qu'il y avait Moïse. Je pense que Jésus croyait aussi et il fonctionnait aussi avec les gens qui l'ont précédé. Je pense. Sinon, je ne pense pas qu'il irait à cette montagne et que deux personnes qui l'ont précédé, qui sont ses ancêtres, se manifestent physiquement là-bas et ils parlent avec eux. Et en état de la mer, c'était très intense... le vêtement original de Moïse. Fais-le donc. Ok, je même ça, l'enseignée, je ne sais pas quoi ça ressemble. dans notre boutique, à Douala et bientôt à Yaoundé, les produits, les gros aussi d'ailleurs, les produits qu'on vend, ce sont des produits pour activer. Les chapeaux spirituels, effectivement, avec les coris, les choses comme ça. Vous savez, les produits comme ça. L'habitude de décrire vos pensées, beaucoup d'entre vous avez perdu l'habitude d'écrire et ça fait que vos émotions sont accumulées à l'intérieur. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je viens préciser que euh, on a le lavage des enfants aujourd'hui. Et les, ceux qui ont raté l'offrande à la mer dimanche et hier. C'était très puissant. Vous pouvez vous rattraper aujourd'hui. N'oubliez pas. Donc, on aura le baptême. On va faire des baptêmes. Euh, ça va commencer à Doha fin août. Donc ceux qui sont intéressés, vous allez vous inscrire. Fin août, on fera des baptêmes. Donc, vous devez noter vos pensées et un cahier où vous notez vos pensées. Parce que quand vous ne le faites pas, vous perdez des informations. Il y a trop de bruit à côté de vous. Ce qui fait que vous perdez des informations. Bonjour beaucoup. Bonjour. Vous perdez, donc on vous donne les instructions la nuit, beaucoup. Mais quand vous vous réveillez le matin, quand vous n'écrivez pas, depuis des jours, on t'a dit, va bah, acheter tel truc, va verser tel truc là-bas. Va là-bas faire ça. Comme dès que tu te lèves, off you go. Tu as fait de paix. Il n'y a pas d'autre moyen de communication entre eux et toi. Il n'y a pas. Tes rêves, ton intuition. Et parfois quand tu tombes sur mes vidéos, Merci pour les pouces que vous donnez à ma vidéo. Merci aussi pour le partage. Ils oui, m'ont demandé de vous dire de commencer à noter. En dormant même petit cahier à côté de toi. Parce qu'on va te montrer tes. Hier qu'on a fait le, le, le, le, le rituel à l'eau. C'était une sorte d'initiation et de restauration des pouvoirs des choisis. Ils ont dit, ils vont le parler dans les rêves. Ah, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'acheter un animal. Je vois un chien. Ah, C'est l'autre chose qu'ils m'ont dit de vous dire. Parce qu'il va absorber l'énergie. Certains d'entre vous êtes très stressés vous avoir beaucoup de mauvaises énergies, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes dépressif, vous avez mal à la tête, Parfois, vous allez voir un petit truc pleurer, parce qu'il y a beaucoup en toi qui doit sortir, certains vous avez besoin d'aller voir un thérapeute. Bonjour la reine vie Vous devez aller voir un thérapeute. Comment savoir que ce message est pour toi? Quand je parle de ton cœur, donc. Comme ça, vous savez que c'est pour toi. C'est un peu pour parler, vous avez besoin de faire votre chaîne YouTube. Où vous faites vos vidéos. Bonjour euh, le roi Kofi. La reine Kofi, Augustine, pardon. Bonjour la reine Florence. Mettez-moi les cœurs, comme ça, YouTube. Là, on a un... est dans un... C'est très, ce que je vais vous dire, très, très, très intense, donc. Vous avez besoin soit d'aller voir un thérapeute ou d'autres, vous faites là une page de YouTube. Publiez vos vidéos, parlez de vous, n'ayez pas honte. Le fait de parler, ça va vous libérer. d'autres il faut que vous vous permettez qu'on vous aime. ça va commencer peut-être avec des soins vous devez aller faire des soins du corps soins du visage, massage donc euh, nous avons à partir de, du 15 août vous pourrez venir aussi à Douala il y aura des séances de euh, libération d'énergie Bonjour la reine Nimbé. Certains d'entre vous, vous avez même peur que les gens sachent que vous êtes en relation. Vous vous cachez. Vous avez peur. Ils disent de vous aider. Commencez d'abord par... avez dit des cris, beaucoup. Acheter un animal aussi absorber beaucoup de l'énergie négative que vous avez Merci pour les cœurs Marie-Rose, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, moi. Moi je suis à Libreville. Je suis à Douala demain. peu importe le pays où vous, vous trouvez on poste tous vos affaires et le travail à distance on fait à fait distance même ceux qui veulent faire les sacrifices d'animaux on fait tout ça à distance ok et bien vous fortifier Vos affaires, hmm. toute personne qui vous avait oublié se rappelle de vous, Louise. Écris sur WhatsApp pour le sacrifice à la mère, c'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Ceux qui n'ont pas fait l'offrande le, le dans la mer depuis qu'on a fait ça fait deux fois, euh, il y a une séance de rattrapage aujourd'hui. On manifestait pour avant 10 h Parce qu'il y a 15 minutes avant qu'on le fasse, il avait des gens qui s'envoyaient toujours leurs leur demandes et leur argent. Vous sentez beaucoup de lourdeur dans vos bras. Instruction spéciale. Allez encore vous coucher, vous dormez. Et vous montrer des choses. Si vous pouvez acheter un chien, comme j'ai dit là. Mm. Famille, l'offre, tu ne peux pas venir à la mer, je suis à l'écoville. Soit tu parles à ta ville, fais ta part. Pas de soucis. Bon. Moi, je dois aller me coucher. Il y a beaucoup d'énergie qui est en train de sortir. Merci pour les cœurs, toute personne qui a appuyé ici, pour même des cœurs, qui a commenté, je te remercie Seigneur, parce que tu bénis cette personne, merci pour ceux qui ont partagé mes vidéos Seigneur, de la même façon qu'ils veulent que les gens connaissent cette bonne nouvelle, et que leur vie ne manque jamais de bonne nouvelle au nom de Jésus, je déclare qu'ils vont revenir avec leur témoignage, Papa Yahweh, au nom de Jésus, Amen. C'est ma dernière journée à Libreville.